Pour s'inscrire sur le forum et pour pouvoir poser des questions et partager ainsi les réponses avec euh, tous les membres de l'association, nous allons euh, sur le lien donc sur le site, il y a un lien vers le forum, puis sur « inscription. On accepte les conditions et là nous allons voir, c'est assez simple, on demande un nom d'utilisateur, donc c'est le nom qui sera visible pour les autres personnes. Une adresse mail, bon, là vous mettez donc euh, votre adresse personnelle, il est demandé de retaper l'adresse mail, un mot de passe, Hop. Donc la langue nous laissons comme c'est. Et là, il y a deux questions qui peuvent paraître a priori un peu stupides. C'est ⁇ êtes-vous un robot ?⁇ à laquelle il faut répondre non. Et quel est le nom de l'association Alors ces deux questions qui a priori euh, paraissent un peu euh, stupides. C'est qu'en fait, il y a énormément de robots qui vont sur Internet et qui essayent de polluer les forums euh, pour vous vendre différentes choses. Une fois que tout ça est rempli, nous allons cliquer sur « Envoyer ». Les mots de passe, en l'occurrence, ne correspondent pas l'un à l'autre. Ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on clique sur « Envoyer », il indique en rouge tout en haut euh, quest ce qui cloche s'il y a quelque chose qui, qui n'a pas été bien rempli. Et à présent, il y a donc un lien qui est envoyé sur l'adresse mail, et donc à travers votre adresse mail, vous cliquerez sur ce lien, ce qui vous permettra de vous connecter au site.